Alors, mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur MyFricaTV. Je sais que vous allez très bien. Cette fois-ci, nous sommes avec un géant, géantissime de la musique camerounaise. Il fait super bien et il a également l'amour pour ce qu'il fait. Il a accepté d'ouvrir grandement ses portes pour que nous venions exploiter sa riche carrière pour inspirer la nouvelle. Vous êtes bien sûr connectés. Merci de rester tout connecté sur votre chaîne. Merci de toujours partager. On est ensemble. On s'en va avec Tino c'est le le le lion, le le le le le le le oh, les le le le le le le le j'ai crié l'humanité avec un certain Pays-Bas Qui nous crée pas mal de problèmes Aïe, ah, oh, mama l'é Aïe, mama oh, mama maman, mamie. Tu tiens comme ça Tu t'aimes comme ça L'élele, oh, l'élele, oh, l'élele, oh, l'élele, oh Pays-Bas, très bon, mauvais L'élele, oh, maman, eh, l'élele, oh, l'élele, oh, l'élele, oh nous de Pays-Bas -bas, -bas. <comedienne> <-loo> On a ce depuis à quoi non les hommes ont crié que c'est pas bien Toutes les femmes n'ont que les yeux pour couler les lames Célestin le ne a pas dit non et il a créé ses enfants Pour lutter contre les détracteurs du Pays-Bas Et sauver l'humanité Ah ouais. Tu es le carré fou de tous, tout le monde est passé par toi C'est chez toi qu'on entre, c'est chez toi qu'on ressort C'est chez toi qu'on entre, c'est chez toi qu'on ressort on de comme les pilons dans le mortier et à faire porter bonheur. Au malheur, baby, nous voulons broquer, Cela dépend de toi. Pour les plaisirs à gogo, -go. cela dépend de toi. Pour voyager sans dépauler tout dépend de toi. Oui, baby, tout dépend de toi, baby, oui, oi. tout dépend de toi. Mon frérot, t'as vu du Cameroun. Richard le Sawande de Londres, mon ami personnel Pourquoi il y a le venin dans le repas mais le venin, qu'est-ce que tu fous dans le repas Si te plaît, libère s'il te plaît, libère lieu Tu ne libères pas, cinq femmes va te détruire Raoul Che le prince de Bayangam, toujours très fort Pourquoi il y a le venin dans le repas mais c'est le venant, qu'est-ce que tu fous dans le repas s'il te plaît, libère les lieux. S'il te plaît, libère les lieux, tu ne libères pas. Et c'est pas te détruire. Pour tous les efforts qui ont été déployés pour notre santé, notre nutrition et la lutte contre le chômage au Cameroun. Mais n'est pas le groupe Kati Inverse. Nous les disons merci infiniment. Merci Président Attention Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs Les passagers à bord du lit en destination du Pays-Bas Sont priés de bien vouloir mettre la ceinture de sécurité avant le décollage Merci de votre aimable attention Il n'y a pas panneau dangers, Pas bien de signalisation que panneau de signalisation pour nous mettre en garde Il n'y a pas panneau dangers. Il y a des pré-signalisations, de qu'un panneau de signalisation Pour nous mettre en garde Il y a les ISD, il y a le VIH Aussi trop de rancune entre les hommes à cause de toi Ça me fait mal, je suis vraiment fâché Comment peux-tu loger tout un groupe des malfaiteurs Pour détruire les humains et partout dans le monde Pays bas pays bas Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Yangalama, Yangalama, Yangalama, Yangalama, Yangalama, Yangalama, Yangalama, Yangalama,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 Mesdames et Messieurs, comme annoncé, nous sommes bien sûr avec euh, l'écurie des Bogos, euh, celui même que vous connaissez comme Tino Mélès, un chansonnier de la nouvelle génération et qui fait super bien, je vais dire même, il combine euh, l'ancienne génération et la nouvelle génération, c'est le juste milieu. Euh, nous sommes pour naturellement exploiter sa riche carrière afin d'inspirer aussi euh, ceux qui viendront derrière lui, afin de savoir mieux sur lui. Il est avec nous. Salut Tino Mélès. Salut Rajah, salut Est-ce qu'il a une <rire> forme Ma téléphone, te tes enfants, tes oh, enfants. Voilà, super. Alors Tino, euh, merci déjà d'avoir accepté, de nous accorder de ton temps. Merci surtout euh, de tout rire à nous, parce qu'il sera question de pas courir ta carrière. Tino Mele, euh, bien dans la dame, qui est Tino Mele Qui est Tino Mele Vous faut te présenter. Oui, oui, euh, déjà je dirais merci, ce merci est partagé. Euh, moi je suis l'artiste Tino Mele, euh, né au nom d'Innocent Imelé. Et de l'autre côté de l'ouest, dans le département de la Maine-Noire, le village de Bafou, au quartier de Bafou, non, et précisément. Oui, lorsque vous entendez parler de euh, pastoral, je oui. Et voilà oui, mon, voilà mon identité. Alors, euh, Tino Mélé, euh, oui, là c'est l'identité, c'est naturel. Euh, ce qui est inscrit sur l'art de naissance, c'est ce que la nature a voulu euh, que ce soit. Maintenant, euh, quand on regarde à côté, Tino Mélé a laissé presque tout, a refusé d'être un mécanicien, a refusé d'être un docteur, a refusé d'être pour choisir la musique. Pourquoi la musique, Tino Mélé euh, la musique, je ne l'ai pas choisie au hasard. Mm -hmm. et je suis inspiré de la musique depuis très longtemps, mm -hmm. et depuis même l'école primaire, je, voilà. je peux déjà le dire. Mm -hmm. et bon, et vous savez, la musique, déjà, c'est une œuvre de, de, de, de l'esprit. Ça vient de l'esprit. Donc, mm -hmm. lorsque tu es déjà eh, encadré dans ces domaines, c'est difficile. C'est difficile pour toi de te de, de, de, de débarrasser. Mmh. Mmh. Alors, euh, Tino Mélé, euh, la question qui nous vient en tête euh, aujourd'hui, on dit euh, chanteur Tino est partout, euh, on marche partout, on voit les affiches de Tino Mele, euh, les concerts, les spectacles de Tino Mélé un peu de partout. Oui, euh, depuis combien de temps euh, ta carrière professionnelle, musicalement parlant d'école Quand est-ce qu'on décide d'être professionnel mmh. Depuis 2019. Mmh. 2019. Et, et en réalité. Et... J'ai fait la musique depuis 2020. 2020. s'il te plaît. 2000. Non non. 2000, début début dé, 2000. Début 2000. Voilà. Début 2000. Voilà. <rit> depuis 2000. Il est dans la musique. Sa carrière professionnelle décolle justement en 2019. En 2019. 2019. Euh, ah. Via quelle chanson euh, Au titre, dans... en fait un album de interpellation. Mm -hmm. Oui, euh, plus précisément avec un titre intitulé Pays Bas. Pays Bas. Bon, oui oui. Dans Interpellation, on a Pays-Bas qui est le titre Fa. Phare. Titre phare, après de ça, euh, on, a, on a quoi d'autre euh, Après euh, Pays-Bas mmh. vient la seconde chanson qui est Tsepoutou. Tsepoutou Oui. Après Tsepoutou, la troisième chanson, c'est Kodem Melon. Bon, puisque tout le monde entier nous écoute, Tsepoutou, ça veut dire quoi Tsepoutou. Bon, c'est-à-dire, euh, c'est une chanson qui m'a personnellement beaucoup marqué. Mmh. L'inspiration est venu de très loin. Ouais. Bon, vous savez, nous vivons nous vivons euh, un monde vraiment bizarre. Mm -hmm. Et puis on embrasse un peu de partout, on embrasse n'importe quoi, ouais. un peu de partout mm -hmm. et parfois ça nous... ça vient nous suivre n'importe comment. Justement. Oui, oui. Et parfois même, vous trouvez tantôt certaines personnes innocentes en prison par mm ce -hmm. par là. Ouais. Oui. Et voilà pourquoi, lorsque tu nous laissais de résumer tout ça, mm -hmm. il se rend compte que beaucoup, des échelles et beaucoup de problèmes qui nous suivent à cause de ça provient de nous mêmes ouais. Donc, et si chacun de nous pouvait comprendre que à chaque acte ou à chaque moment mmh. il fallait réfléchir mmh. avant, avant d'agir ouais. ou il fallait réfléchir avant de répondre mmh. à qui que ce soit wow. on serait épanoui de tout ça voilà pourquoi je demande à tout un chacun mmh. c'est pour tout à dire poser le doigt sur la tête mmh. avant de le doigt sur la tête avant de réfléchir encore, encore réfléchir avant d'agir oui également pays bas dans ce même album euh, pays bas traite de quoi oui pays bas dans son intégralité oui mmh. nous interpelle à, à prendre vraiment nos dispositions ouais. à être prudent mmh. et puisque pays bas euh, euh, se euh, interpelle ouais. les gens comme je venais de le tantôt mmh. Oui, de ce monsieur, parce que dans Pays-Bas, on trouvait le bon, on trouvait le mauvais. Mm -hmm. Oui, oui. Mm -hmm. et, et le mauvais, nous devions éviter. Ouais. Oui, oui, nous devions prendre des précautions. Mm -hmm. et afin d'éviter tout ce qui est mauvais dans pays s'il bon, faut comprendre On a, on a, on a utilisé euh, un thème euh, Je vais dire quoi, atténuant Pour ah. parler de Pays-Bas qui est bien sûr euh, relation sexuelle, donc ça veut dire que, Justement. Euh, Fait l'amour, voilà euh, Pays-Bas c'est également une interpellation. une interpellation, il y a du bon et Il y a, du, il y a mauvais. du mauvais, ça nous permet De euh, faire des enfants <rire> Ça nous permet par exemple de, je sais pas De, de, de chercher le stress, chasser le dans le même temps nous trouvons Des maladies, même temps, on trouve des, maladies des grossesses précoces Des grossesses précoces, mmh. euh, parfois même des rancunes etc alors si nos pays bas c'est et tout bien et bien d'autres euh, qu'est ce que ça déjà rentable je veux dire quoi en termes de rentabilité qu'est-ce qu'on a déjà reçu de ces chansons bon quand on dit rentabilité on va forcément dire financièrement peut-être des euh, gens apprécier les œuvres acceptées par le public qu'elle euh, est la, la, je du quoi quelle, quelle, quelle la position de, de ton public Face aux sortir ces chansons et sans vous mentir mm. et, je suis ému mm. je suis ému c'est si le si le pays mm. si le pays pouvait nous accompagner mm. c'est qu'avec ces titres de euh, pays bas et c'est pour tous que nous mais devait être très loin mm. aujourd'hui parce que c'est une sont les deux chansons pas seulement les deux, parce que mm -hmm. l'album en général mm -hmm. est beaucoup accepté, apprécié mm -hmm. par le public de Tino Mele. Mm -hmm. Et, bon, et, et c'est tout ça qui m'encourage à ne pas baisser les, mm -hmm. les bras. Mm -hmm. Lorsque je vois, je passe Tino Mele et fais-nous la capella de Tsepoutou, mm -hmm. fais-nous la capella de, de, de Pays-Bas. Mm -hmm. Bon, ça, ça me réjouit, ça me réjouit ça m'encourage beaucoup. <rires> <rires> Let's move. Mais c'est Angé, tu es le nez, tu es mais ai ah Ce que je vais vous présenter tout à l'heure, elle a trop d'amour. Elle porte dans son cœur et dans son cœur et dans sa tête l'amour. Elle a l'amour et même lorsqu'elle danse, elle danse avec beaucoup d'amour. Et je pense que vous allez bien applaudir. le meilleur Je suis au Canada, au Canada, je suis en Côte d'Ivoire, je suis au Sénégal. Lorsque mon présent, il y a trop de bruit. Mais je ne sais pas pourquoi dans mon pays natal, je ne vois pas autant de bruit que ailleurs. J'espère que vous êtes prêts à accueillir une dinosaure. Elle est trop forte. Elle vient de très loin. C'est une fille. Elle s'appelle. Non, je ne vais pas le tout simplement comme ça. Vous aimez le feu Est-ce que vous aimez le feu Vous aimez le feu Ok. Elle va vous apporter la flamme. C'est pour dire la flamme. Si tu es le premier, tu es, es le meilleur. Ça ah. commence comme ça. ce que nous voulons euh, nous sommes quand même issus des différentes familles nous sommes entourés de personnes euh, c'est vrai euh, on sait tu nommes les forcément orphelins il est orphelin d'après d'après les informations que nous avons à notre disposition mais oh. on dit orphelin ça ne veut pas dire euh, perdre papa et maman ça ne veut pas totalement orphelin pour dire que non il faudrait certainement compter essentiellement sur le pays est-ce que ton entourage sera pas aussi un problème dans le décollage de ces albums Bon, vous savez, euh, on ne peut pas avoir tout ce qu'on a besoin. Mm -hmm. Mais de ce fait, euh, Tino Mele se rejoue aujourd'hui mm -hmm. de son entourage parce qu'il euh, y a des personnes de bonne volonté, mm -hmm. de bonne moralité. Ouais. Oui, oui, qui s'est décidé de ne pas laisser tomber, Tino Mele. Mm -hmm. Bon, c'est grâce à eux, ceux dont moi, je tire un coup de chapeau mm -hmm. et que je ne peux pas les dire merci parce ouais. que c'est si aujourd'hui, si je me mets à dire merci mm -hmm. à quelqu'un comme... Euh, et tapis color mm. euh, Ricardo de long mm. pour moi ça serait comme une insulte mm. oui et en dehors d'eux euh, il y a beaucoup de public qui me soutient, qui m'accompagnent ouais. physiquement, moralement mm. et à chaque moment où j'ai euh, j'ai à communiquer avec mon public mm. bon Tino Meli c'est un artiste vraiment quand j'ai écouté ces chansons pour la première fois, franchement j'étais vraiment, j'étais peinté là j'ai dit, ici si j'avais les moyens, comment je peux trouver les moyens pour soutenir ce monsieur Malheureusement, je n'ai pas de moyens. Mais j'essaie un peu de donner le meilleur de moi-même. Parce que vraiment, c'est un monsieur, c'est un artiste qui a le talent. Ça, je ne vous mens pas. Prenez un peu du temps pour suivre ces chansons. Vous allez me dire. Oh, je vous invite massivement à... À suivre l'artiste Tino Mele, un bon chanteur vraiment qui encourage la culture et vraiment l'encourager fort fort pour pouvoir surpasser quoi et nous nous disons grand merci que le Seigneur continue à lui bénir et pour qu'il puisse massivement tous les tours nous produire la bonne musique. Merci à toi Tino Mele, merci pour tout ce que tu fais pour la nation camerounaise, merci. Tino Mele c'est un artiste à soutenir euh, tout le, la communauté, Bafou particulièrement, Melon, doit sortir euh, en, en masse pour soutenir l'artiste Tino En nous disant merci à l'artiste Tino d'être venu nous rendre, d'être présent dans notre établissement Tapicolor. Euh, merci pour tout ce qu'il fait pour nous, à, à, à avoir l'écouté, il fait de la bonne musique, nous, nous dirons que le Seigneur puisse l'accompagner dans tout ce qu'il désire entreprendre. Merci également. Voilà. Euh, quel est le spectacle où tu as assisté en disant, je veux dire où tu as presté et voir un public tellement mobilisé, répondant, tu as dit « Waouh, j'ai eu raison de choisir la musique, c'est moi le montagnard, c'est moi le curé des Bogos. Quel spectacle-là Bon, disons que en dehors de ma soirée dédicace mm -hmm. euh, qui n'était pas populaire mais ouais. qui était riche dans l'organisation, mm -hmm. tous mes spectacles sont hyper bons ouais. okay. Encourageant. encourageants. Justement, euh, on dit l'homme euh, vit euh, dans une société et forcément doit faire partie des associations et autres. Parce qu'on dit euh, dans d'autres cieux ou sous d'autres cieux, euh, en s'agrippant dans des associations euh, d'artistes qui naissent partout dans les communautés, on peut s'y agripper pour grandir. Est-ce que ta communauté est en question Ta communauté en question, ça veut dire déjà, déjà ton village. Est-ce que tu as déjà reçu le soutien de cette communauté en question et on, vous, on, les, on les, ta famille que tu dis que cest dit, le, la, la communauté en question, euh, vous savez, c'est au fur et à mesure, mm -hmm. c'est au fur et à mesure, mm -hmm. donc je continue à les tendre la main, mm -hmm. à les exhorter de, de, de, de me soutenir, mm -hmm. de m'encourager, car je ne travaille pas pour moi, mm -hmm. je travaille pour la communauté, je travaille pour les pays. Qu'est-ce voilà. oui. Qu qui t'a marqué positivement dans ta communauté euh, dans ma communauté ce sont des appréciations d'abord, des appréciations, mm -hmm. des appréciations mm -hmm. oui, des encouragements la présence mm -hmm. physique de mes spectacles ouais. qu'est-ce que tu marqué négativement dans ta communauté c'est qui m'a marqué négativement dans mm -hmm. ma communauté mm -hmm. et une communauté que j'aime d'ailleurs très bien ouais. mon que j'ai été surpris une fois où lors d'une fête de la communauté mm -hmm. on demande <rire> on demandait à Tino Meli de payer le cachet de payer euh, euh, euh, un, un, un minimum un montant minimum de 10 mille francs afin de prester. <rire> wow donc lieu qu'on paie sinon à c'est sinon mais, coups coups mais pas, pas, qui devrait payer pour prester. pour prester. Wow. oui bon euh, c'est sinon moi mm -hmm. j'ai pas pris ça comme un problème mm -hmm. parce que vous savez chacun a son couloir tu n'as pas pris comme problème, un... mais c'est problématique. Oui, c'est ce problématique. Temps, Puis, ouais. Exactement, parce que euh, euh, les collègues ont mmh. vu ça autrement. Ils se sont même beaucoup, beaucoup moqués mmh. de moi. Mmh. Bon, je sais qu'avec le temps, je vais essayer de ramener, j'essaie mmh. de ramener, et je vais essayer de ramener les gens à comprendre ce que c'est que la musique, ce que c'est que la culture, ouais. et comment est-ce qu'on peut encadrer et respecter un artiste Justement. de la communauté ou d'un pays. Euh, Tino Mélé à côté de ta communauté propre, je pense que tu fais partie euh, d'un département. département. Je ne voulais pas entrer dans, le, dans, dans la région, mais mm -hmm. allons-y pas à pas. Tu fais partie d'un département et forcément dans le département il y a euh, des associations des artistes en fait. Est-ce que tu peux nous parler de ACAM J'ai eu à entendre quelque part qu'il y a ACAM, euh, qui a existé, il ne sait pas si ça existe encore. Euh, Qu'est-ce qu que tu penses de ça oui, exactement. Euh, je fais partie des membres, euh, je peux même dire membre influent de ACAM, mm -hmm. qui est association culturelle des artistes ménois de doigts mm -hmm. oui, là, depuis fort longtemps. Mm -hmm. Oui, je me suis intégré ouais. et, et, et lorsque... Euh, le grand frère, et lui Marie Etisso, mm -hmm. il était président. Ouais. Oui, après lui c'était le feu Biocans. Mm. Oui, après le feu Biocans, mm. On on se retrouve aujourd'hui dans le régime de Bonascoule. Bonascoule. Oh, oui oui, okay, à oh, ah, qui on en fait un coucou passage. Salut Monaco, Bonascoule, Bonascoule, Bonascoule. coucou président. Mm -hmm. <rire> bon, et là, je dirais que euh, les choses ne sont pas comme euh, euh, des on années... Attendait au comme comme, comme pas le passé. Euh, oui, mmh. oui, oui, Vous savez, à chaque moment mmh. euh, euh, dans la communauté, mmh. nous, vous savez, on gère les hommes. Ouais. On gère les hommes, chacun a sa mentalité, chacun oui. a son comportement. Tout à fait. Oui, oui. Des choses ne peuvent pas à chaque moment aller à 100% comme on veut. Mmh. Oui, il y a parfois, ça monte, parfois ça... Et justement, on dit, euh, si les choses vont à 100%, il faut avoir peur, il faut trembler. <rire> et tout, à fait. Si, si tout va seulement bien dans la vie, il faut se poser des questions. Pose des dit, questions. Mais qu'est-ce qui se passe Ok, Akam, on continue avec Akam. Euh, oui, Akam, c'est ce que je peux encore dire de plus. Mm. Bon, nous sommes dans la relance. Ouais, Nous sommes dans la relance. Dans la relance. Et quand tu regardes dans ces relances, tu ressens euh, un véritable éveil de Akam Bon, je peux dire, ce n'est pas encore ça. Mm. Mais j'espère qu'avec le temps, et, et si les artistes de ce département portent cette cam dans le cœur, mmh. oui, oui, les mauvaises habitudes seront rejetées, ouais. et les bonnes seront accueillies et puis so. le reste va faire chemin. Justement. Euh, L'artiste Tino le curé des Beaux Gosses, euh, à côté de la cam, autre session oui, tu sais, l'artiste Tino les aime collaborer beaucoup avec mmh. des artistes. Mmh. Oui, à côté de Akam, mmh. je, je suis avec euh, une autre association mmh. appelée mmh. Oui, B.A.T.EVEN qui veut dire euh, Bantou Artist événement. Mmh. Mmh. Voilà, B.A.T.EVEN. Oh, Parlons-en. Oui, mmh. c'est une association mmh. des artistes euh, Bantou. Mmh. Bantu plus précisément, mmh. oui, et qui aussi apporte beaucoup, ouais. oui, entre euh, Bantu mmh. artiste événement ouais. et Akam, mmh. les deux, je, les, deux ont, ont, ont okay. les deux ont contribué dans euh, ma déjà, carrière. Déjà des prestations faites à bien Even, et des prestations aussi futures, donc des prestations précédentes et les prestations présentes ou futures, on en parle. Oui, euh, déjà je veux dire mm. euh, le BAT se porte très très bien. C'est ouais. mm, porte très très bien. Mm. Euh, et j'aime bien cette association ouais. parce que euh, on fait des bonnes choses. Mm -hmm. On fait des bonnes choses. Et lorsqu'il s'agit de spectacles, on organise des bons spectacles. Mm -hmm. Oui, oui, c'est Ce qui valorise aussi l'artiste. Mm -hmm. Oui, voilà pourquoi. Euh, je tire un coup de chapeau au président Angelo Didier, mm -hmm. qui est le président de cette ouais. association. Alors, euh, un, un, un événement avant, annoncé au pour Tino Mélé. Oui, exactement. Vous savez, euh, ce début d'année a oui. été beaucoup... C'était vraiment difficile. Ouais. Oui, il a fait quelque chose comme... Selon le plan de Tino Mélé. Mm -hmm. Oui, mais malgré tout, lorsque l'on vit... L'homme doit avoir espoir et vivre, espoir vivre aussi, et oui. Vivre. oui, raison pour laquelle Sinon me décider de relancer les activités de l'année 2002. Et Jus voilà 22, déjà, 22, 2022, 2022 mm, s'il vous plaît. Mm. Déjà euh, le 24 de ce mois, mm. oui, le et dernier vendredi, Sinon mm. me laisserait euh, aussi live. 24 le, juin. Le 24 juin. Mm. Oui, pour accompagner l'artiste. Chimie okay. 24 juin pour accompagner euh, l'artiste de chimie de ouais. et en même temps que pour annoncer euh, son spectacle exclusif, lui mm -hmm. qui aura lieu le 29 juillet 2022. Voilà. Toujours dans la même salle. Dans la même salle, à Macaël face beaucoup. Il dit il sera en spectacle le 24, ceci pour accompagner l'artiste Timita de Johannesburg. Derrière okay. cela, il annoncera son, son spectacle qui aura lieu le 29 juin 2022. À euh, tout le public de Douala. Un appel, il faut faire appel à des fans, il y en a la caméra. Oui, euh, je, je reviens comme ça à mon public, euh, vous invitez, vous tous. Euh, à compter de ce, à compter de maintenant que personne ne dort nous sommes en train de préparer un spectacle inédite exclusif sino le 29 juillet 2022 mm. à Sula de maquette et et je vous attends comme d'habitude venez très très nombreux comme d'habitude et nous allions faire le grand fait ouais. du show euh, oui, ça. rappelons que pour cette euh, pour cet événement en question on a, on, a, on a un monsieur qui ne fait que bouger de ligne, qui est engagé, qui est déterminé plus que l'artiste. Est-ce qu'il vous faire aussi un coco en passant Oui, et je pense, bon, je veux comme ça faire un coco à, à Tapis Color du Cameroun. Mmh. Tapi du Cameroun. Et tout ce que je peux te dire. Que le Seigneur te protège. Amen. Mmh. Bon, euh, Tino Meler, à côté du spectacle, il y a ton actualité. Ton actualité, c'est quoi Je veux dire, euh, ce que tu vis actuellement avec là, c'est quoi Bon, c'est vrai que l'annonce de l'événement, ça fait partie de ton actualité, oui, n'est-ce pas oui, euh, Derrière cela, euh, quels quels sont tes projets futurs, tes projets après Oui, les projets futurs et ça ne peut que concerné plus la culture. Oui, oui, parce que tu nous à toute une feuille de route. Elle est assez longue. Oui, oui. C'est-à-dire, après, sur la le mois de décembre, je serai à l'ouest. Au Cameroun. Je serai à l'ouest au Cameroun. Et avant ça, je compte également trouver des moyens à ramener les populations de ma communauté et qui résident ici à Douala. et pour, pour mieux m'exprimer, hum. oui, pour mieux m'exprimer, justement, justement, et avec qu'on fasse de temps en temps la fête, si possible chaque année, une fois par hum. oui. Ok, euh, apparemment, il y a une chanson qui est en train d'être préparée pour ça, compléter l'album, euh, tout à fait. C'est pas seulement une seule chanson, ouais, les chansons il oui, y a des chansons, hum. et je dirais même d'ailleurs que tu nommes les. Entrez déjà bientôt euh, au studio mm -hmm. pour préparer euh, la prochaine album. Mm -hmm. Bon, prochain album, très prochainement, ou encore très proche. Tino euh, Melle, à côté de ce que l'artiste fait, l'artiste-chanteur fait, il y a quand même ceux qui sont derrière, qu'on appelle les musiciens. Euh, il y a également les danseurs. Il y a, il y a ceux qui arrangent. Est-ce qu'il faudrait en même temps citer cela, nommer cela Question de faire un coucou au passage. Oui, je ne manquerai pas de faire coucou à et record musical actuellement de l'autre côté du Canada. Mm -hmm. et sans oublier Table Record et Musique, je veux dire Le Grand Pelé Le Roi, mm -hmm. voilà les deux arrangés qui manquent mm -hmm. depuis fort longtemps. Et les deux à qui moi je fais confiance. Ouais. Oui. Bon, ce de musique, c'est Chura Chira, chira musique, Chira, chira musique, musique. Ah, oui. chira musique. Je vais donc parler de chez Chigueblaise, on oh, vous oh, salue Chege cordialement Blaise. de ce côté. Et vos, euh, vos danseur, euh, le danseuse. Oui, mes danseuses. Et mm -hmm. En fait, ils sont là. Mm -hmm. Ils sont là. Bon, bientôt, ils vont entrer dans le travail. Justement. Bientôt, le travail commence. Ouais. D'ici la semaine prochaine, mm -hmm. le travail commence. Sinon, est-ce qu'il n'y aura pas aussi euh, Toute vidéo en préparation euh, C'est déjà programmé. Mm -hmm. C'est déjà programmé. Tout est programmé. Mais on va évoluer au fur et à mesure. Mmh. Oui, oui. Si tu... possible, même Tino pourrait même finir par faire tous l'équipe clips de, de tout l'album. Mmh. Oui. Pourquoi pas toutes les chansons mmh. oui, Dans des choses à venir. Euh, sinon, on va te laisser quelques instants de te sentir à l'aise toutes les chansons. Tu pourras faire deux, trois, l'acapella. Pas ah, forcément finir toute, toute la chanson. mais tu pourras faire euh, trois, trois acapellas de chansons. Et... et <rire> Il n'y avait pas de soucis. On, on écoute l'artiste Tino Mene Bon, je veux commencer par la cappella d'un slow que le public aime bien, mm. et slow de Marina. Mm. <coughs> je prends juste le refrain de. <coughs> Marina. Marina, Marina, my love. Marina, Marina, Marina, eh. Et... ça c'est ce, bon? Je suis tranquille, merci. Merci, <rires> merci. Je suis toujours avec Philomène. Une autre chanson. Ok. Au fond, dans le chant, on a dit un bruit Oh, foundation, I'm mm losing you. I'm -hmm. losing mm the -hmm. baby. But a way to make it, baby. We'll see. But a way to make it, baby. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Boufoula, boufoula, on t'y la gosse Fais-moi, c'est pour tout. C'est <size synagogue> pour tout, Faites comme moi. C'est pour tout. Quand tu nous t'aimes, chouette. C'est pour tout. C'est pour tout. Ma goûte, c'est pour tout. <tout> <lakes> Quand nous donc là c'est cette On a eu marina, on a eu une C'est pour, non, pour pays, bas. Pays, bas. pays bas. Il n'y a pas panneau d'Angers, pas, no danger. pas de plein signalisation. Aucun panneau de signalisation pour nous mettre en garde. Il y a les IST, il y a le VIH.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 on comprend que l'artiste en question, ou encore Tino Menet, a puisé dans sa langue première pour mettre dans la musique, ce qui a des colorations très particulières. Maintenant, l'artiste fait dans quel registre c'est un, un registre mix mmh. Oui, je fais dans le mmh. Makosa. Il faut toujours varier. Mmh. Mais tu fais dans ma cause, ça, le Makosa le Slum, le Zoo, mmh. la wall Music également. Ouais, fantastique. Mmh. Bon, euh, l'artiste, c'est vrai, on écoute et on a aussi mmh. envie de réécouter, envie de partager. Comment faire fait pour avoir l'artiste Tinomele dans un spectacle Oui, pour avoir Tinomele dans un spectacle, il faut le contacter au. 677 46, 46 46 61, 61, 61 32, 32 32 ou alors 699 699 67, 67 67 0,1, 70. 01 ,70, 01 ,70, 01 ,70 oh oui. Merci euh, également sur Facebook on a euh, sur Facebook c'est Tinomele Tinomele on oh trouve facilement oui. la si oui, oui oui youtube également YouTube. Tinomele Tino mm. alors à tu sais, qu'est-ce qu'on va dire pour sortir pour sortir, et je ne manquerai pas de dire merci à toute l'équipe technique. Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la culture camerounaise. Merci. Oui, merci pour ce que vous.. Et merci d'avoir également invité Tino Mélé. Uh -huh. Oui, je suis très content et que Dieu protège cette émission pour que ça aille de l'avant. Voilà. Euh, Est-ce qu'il sera question de faire encore une dédicace pour des personnes où on s'en va euh, non, je ne pourrais en parler. Parce, un parce que tout le monde, en fait, sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Bon, on pense aux fans au soutien. Euh, fans au, au soutien, sinon, mais fans au soutien, sinon, mais que moi, je mm -hmm. les aime beaucoup. Mm -hmm. Et je continue à vous dire c'est grâce à vous mm -hmm. que je suis encore debout. Mm -hmm. Et je compte toujours sur vous, je compterai sur vous. Ouais. Tant que vous me soutenez, je vais mm -hmm. vous faire des merveilles. des merveilles. Je serai toujours prêt à votre disposition. Ouais, merci. Alors, euh, mesdames et messieurs, nous sommes euh, arrivés à la fin de notre émission. C'était un réel plaisir d'avoir l'artiste Tino Mélé. Euh, je vous ai dit à l'entente, c'était un véritable chansonnier de la nouvelle génération, qui est, je, veux dire, je vous l'ai dit, celui qui est juste au milieu entre la nouvelle et l'ancienne génération, puisqu'il lit euh, ancienne et nouvelle pour faire de très belles choses. Il chante en sa langue première et il est tellement très jovial. A très bientôt pour une autre édition de notre émission sur Marifica TV. Merci à nos nombreux abonnés qui sont toujours là et à nous soutenir. Merci de toujours inviter vos amis à s'abonner sur la chaîne parce que le futur nous appartient. On est ensemble.